Come on, come on, come on, come on. Prove you love your life. Life is a gift. Be aware of it. Best is to enjoy each and every day. inventer et à créer ce monde qui n'existait que dans nos pensées individuellement séparées c'est qu'on a été enseigné tu le sais depuis des siècles à se penser simplement comme si on n'était pas les membres d'une même lumière et comme si on était en fait tellement éclaté mais ce soir on va s'éclater comme tu le sais bah ce soir il euh, y a eu près de trois heures d'intervention et très variées et en fait ça a vraiment ouvert des, des sujets qu'on ne connaissait pas, enfin que je ne connaissais pas ou très peu. C'était important d'être là ce soir parce que c'est pas, euh, pas forcément évident euh, de pouvoir euh, amener certains sujets sur la table. Et c'est pas évident de le faire dans un temps très court. Je veux dire quand on se. quand on arrive à peut-être à convaincre un ami ou deux de venir en manifestation pour certains sujets dont il pense ne pas, par lesquels ils pensent ne pas être concernés. C'est le temps d'une action précise. On n'a pas le temps de se poser, d'échanger, d'argumenter. Et avoir des événements comme ça, des conférences, que ce soit sous forme de conférences, de débats ou d'ateliers, ça permet aux gens de, de s'instruire tout simplement et de s'instruire dans le bon sens. Alors non, euh, en fait je, je connaissais les intervenants. Euh, et c'est par les intervenants que j'ai connu Nantes en commun. Donc euh, j'ai regardé un peu, puis mon nom parlait. Euh, et donc je m'étais dit que c'était aussi euh, l'occasion de découvrir Nantes Commun. Symboliquement on se retrouverait sur le pont maintenant. Et il est pensé de manière à ce que disséminé sur le pont, on ait plusieurs plaques de verre qui chacune représente simplement une expédition négrière, et c'était pensé pour être éclairé de façon à ce que chacune envoie de la lumière vers le ciel. Dans les traditions de certains peuples comme ceux d'Afrique, l'âme qui est sur terre, le temps de l'existence, remonte vers la lumière. Et quand je disais hier qu'on est tous comme de la lumière incarnée, c'est en principe ce qui a voulu être symbolisé à ce moment. Les nombres de personnes euh, transportées, c'est à peu près 600 par bateau. Donc imaginez 2000 plaques de verre que l'expédition nantaise. Et ce qui est plus flagrant, c'est l'absence des noms des armateurs parce que ça se trouve dans les archives et on peut plus facilement euh, voilà, avoir accès à ça. C'est-à-dire que la finalité maintenant, c'est la marchandise. L'argent ne se fait pas sur la production. Ce se fait sur le commerce, ce n'est pas le fait que tu cultives des pommes qui va t'enrichir en nourrissant ton voisin, c'est le fait que la pomme vient de l'Argentine ou de l'Afrique du Sud, c'est le commerce. Un enfant qui veut réussir, qui veut percer, doit faire une école de commerce. Il ne pense pas à production, production, non, ce n'est pas là qu'on gagne de l'argent. C'est dans le commerce et le commerce doit être à longue distance. Si c'est le circuit court, il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas d'intermédiaire. Nous sommes ici à la maison de quartier de l'île, de l'île de Nantes, rue Conan-Mériadec à deux pas de la Loire. Et à quatre pas du mémorial de l'abolition de l'esclavage où nous étions ce matin pour une visite commandée du mémorial. Alors cet après-midi, après un repas partagé, on va ensemble autour d'ateliers discuter de différentes thématiques qu'on souhaitait aborder et relier les unes aux autres. Euh, parler euh, de jazz euh, à Nantes, c'est quelque chose qui est très important, qui prend beaucoup de place dans euh, le calendrier nantais. Discuter euh, de la question des violences euh, policières. Euh, les violences policières dans le quartier. Euh, on va discuter de comment est-ce qu'on peut se réapproprier notre, notre histoire euh, collective, euh, quelles, euh, quelles sont les actions que euh, nous, euh, en tant que Nantes en commun, et, euh, on peut porter comme, comme proposition pour, pour cela. Un soleil s'en va, c'est le titre du film que on va regarder. Le film il est réalisé par des artistes d'origine, qui parle du Gabon, un pays qui est comme une prison à ciel ouvert où des gens peuvent s'introduire, d'ailleurs dans des prisons comme si c'était dans des quartiers ou dans des écoles, on tire sur les enfants comme dans les années 60 aux états unis ça se passe aujourd'hui ce dont je parle, et où le code du travail est en train d'être revu et qui au final donne aussi autant de droits aux travailleurs que du temps en fait. Du code de l'indigène. En faisant face ce petit bling, faire le soir solaire, mon parfum chlorophylle. À l'autre bout de ma laisse, une meute de crocodile, et on attaque nos noms sur des murs et